Alors ça va Ouais non ça va pas, ça va pas, je t'ai pris de peu en ce moment tu vois Pourquoi tu partirais pas en vacances Ouais c'est vrai, j'ai besoin de vacances, j'en ai marre je suis en train de péter un boulon ici, l'usine, le boulot, ma femme, les chiens tu vois Bah, bah Manhattan Manhattan Ah c'est pas mal ça, Mais j'ai pas de passeport moi Bah t'as pas besoin de passeport, c'est ah, à, la... à la guirche Ah c'est à la guirche Bah oui Ah mais je vais aller à Manhattan alors, bah vas-y je vais faire ma valise, mon petit sac Hein, et puis, euh, je vais aller à Manhattan, chez Manhattan, la, la, la, la, da. -da, -da, -da, -da, -da, -da.